À Patrimoine RH, on a sept valeurs. Sept euh, valeurs, ça peut paraître beaucoup pour, de, pour certaines personnes ou certaines organisations. Pour nous, on sait que ce n'est pas beaucoup. Premièrement, c'est la confiance. Hein, c'est la, la base même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Patrimoine RH a été créé. On aide les entreprises à, à développer le, leur confiance auprès de leurs leur collègues, leurs collaborateurs. Euh, de façon à donner plus d'intelligence collective et puis plus de créativité. Donc La base, c'est la confiance. La première valeur que j'ai pu euh, expérimenter en... Travaillant pour Patrimoine RH, c'est la confiance. Effectivement, euh, travailler avec Philippe euh, et Mathilde, j'ai jamais ressenti ça. J'ai aucune pression euh, sur, euh, sur les, les différentes actions que je peux mettre en place. J'ai une entière euh, liberté. Si j'ai envie d'écrire un article, si j'ai envie de, de gérer mon emploi du temps, Enfin, surtout que travaillant en France, on a quand même. Euh, 6 heures de différence euh, entre bah, la France et le Canada. Donc, euh, donc du coup, euh, je suis vraiment libre dans, dans toutes les, les actions que j'ai envie de mettre en place. Donc deuxième valeur chez Patrimonier RH, l'autonomie. L'autonomie, ben c'est quoi C'est la possibilité aux gens de, de s'épanouir, de prendre des décisions, d'être de, créatif, Oui, de faire des erreurs, ça c'est clair, mais parce que l'erreur, c'est une étape obligatoire dans l'apprentissage. C'est une, une étape obligatoire dans la créativité, donc vous ne pouvez pas la retirer, c'est impossible. L'erreur fait partie intégrante de, du développement. Cette question de l'autonomie, hein, savoir que ben voilà, j'avais des compétences et que je pouvais y arriver, et que j'étais autonome et que qu'on faisait pour le coup ça avec la confiance mais je me sentais pas contrôlée et bah pour moi ça me donnait envie d'aller encore plus loin donc ça c'était super important le partage c'est une valeur qui est très présente chez Patrimoine RH, euh, on, on partage tout ensemble, tout seul on va plus vite mais à plusieurs euh, on va vraiment plus loin. Donc le partage c'est vraiment quelque chose qui, qui est primordial pour nous euh, parce que chaque personne de l'entreprise a, a des choses à apporter, a des idées, des, des connaissances, des expériences et ça chez nous on l'a bien compris euh, puisque c'est ce qui fait l'essence de, de nos formations et de euh, de tout ce qu'on peut repartager ensuite pour vous. Il y a le partage entre, entre collègues, entre collaborateurs. On a tous une connaissance, on a tous de, de, de, de, du savoir. Et ce savoir-là, ben, il a de valeur que s'il est partagé. Que hein. vous rencontriez un, une personne sans, sans domicile dans la, dans la rue ou que vous rencontriez un chef d'entreprise, Prenez le temps de leur parler, vous allez voir, ils vont vous apprendre des choses, ils ont vécu, ils, ils ont des expériences, donc ça, il faut, il faut s'appuyer dessus. Mais souvent, c'est de l'information qui est donnée via l'externe, alors qu'en fait, quand on organise bien, euh, il y a de l'information en interne qui devrait être donnée pour, tout simplement, que les gens puissent partager leur, leur expertise, leur connaissance auprès de, leur, auprès de leurs collègues. Donc, ça apprend de, déjà à mieux connaître ses collègues et puis ça apprend aussi à, à être meilleur, tout simplement, à se développer. Donc, l'intelligence individuelle au profit du collectif via le partage, c'est sûr que notre quatrième valeur, c'est le plaisir, parce que le plaisir, c'est hyper important. Dire, on passe un tiers de notre vie à travailler, donc j'espère qu'on va avoir du plaisir, j'espère que les gens vont s'amuser. Le plaisir, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous donne le goût tous les matins de nous lever et ce qui nous donne le goût de, de, de créer, enfin de, de ne pas s'arrêter. en fait. Donc moi, je trouve du bonheur et du plaisir dans ce que je fais parce que je trouve que ça a du sens. Euh, de travailler sur l'humain euh, dans les organisations. Je... On est tous euh, avec le sourire tous les jours euh, parce que tout simplement on aime ce qu'on fait, on a un réel plaisir de partager tout, tout ce qu'on peut offrir euh, et c'est vraiment une très très belle valeur que l'on peut avoir chez Patrimoine RH et qui est en tout cas pour moi euh, très très important. Donc le plaisir pour moi c'est Yann hyper important. Les gens qui performent dans quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont du plaisir à le faire. C'est pas vrai que quelqu'un qui performe en sport n'a pas de plaisir à en faire. C'est impossible. Quelqu'un qui performe dans n'importe quelle matière, c'est qu'il aime ce qu'il fait. Donc ça, pour moi, c'est c'est non négociable. Après, il y a le sens du service qui est une de nos valeurs clés. Ben oui, c'est normal, c'est notre métier. On est une société de prestations de services, on accompagne les entreprises dans le domaine des ressources humaines. On sait que les ressources humaines, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que ce n'est pas quelque chose qui est millimétré, qui est, est, est organisé. Ce qui marche dans un cas ne marchera pas forcément dans l'autre. Donc, euh, euh, le sens du service, pour moi, c'est la, la base. C'est donner le meilleur pour atteindre le meilleur. Et puis, euh, quand on parle de développement durable, euh, pour moi, souvent, on pense au, au plastique, on pense quand on passe à l'environnement, on pense à la gestion des déchets, on pense au, au pétrole, à la pollution. Euh, mais moi, j'ai envie de me consacrer à l'humain parce que je me dis si on est mieux dans son travail, on a des meilleures relations, bah, on va avoir savoir un enjeu sur. Euh, on aura une même meilleure forme physique pour prendre soin de nous, pour prendre soin de l'environnement qui nous entoure. Et c'est une globalité, on fait partie aussi de cet environnement. Donc euh, dans ce sens, développement durable, pour moi bah, euh, j'ai décidé de contribuer en, en, en accompagnant les humains à faire en sorte qu'ils euh, se sentent plus épanouis dans leur organisation de travail. Bah, le développement durable pour moi c'est hyper important, c'est euh, pour ça que le nom de patrimoine RH est aussi venu. Le patrimoine c'est quelque chose que, qui nous appartient pas, qu'on récupère. Qu'on qu valorise, dont on prend soin et puis qu'on va redonner à, à des gens derrière, et eh bien moi je pense que c'est ça. Une entreprise, quelqu'un qui crée une entreprise, il la crée pas pour lui, il la crée pour, ben, il la crée pour lui au départ, mais en fait il la crée aussi pour qu'il y ait une suite et qu'il y ait une, une continuité dans ce qu'il qui amène. La formation c'est la même chose. Et bien tout ça, ça amène une culture d'entreprise, hein. tout ça, ça nourrit notre culture d'entreprise, qui est le, le bonheur au travail. Euh pas Possible de, de, de, de performer sur du long terme, pas possible de, de défier euh, le, le, les choses qui sont, on va dire, figées dans le temps sans qu'on ait du plaisir et du bonheur. Donc voilà, nous, notre culture d'entreprise, c'est ça. Donc les gens qui viennent travailler avec nous, bah, on, leur, on leur dit qui on est, on leur dit ce qu'on fait, puis euh, s'ils ont envie de, de contribuer à ça et continuer à développer ça, bah, c'est le fun et puis on, on souhaite qu'ils soient qu bien chez nous.